Comment gagner en discipline personnelle Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne 2 minutes pour soi. Quand on se lance dans un nouveau projet ou dans un nouvel objectif, on a tendance, boosté par l'excitation, à se dire je vais y aller à fond, je vais mettre le paquet. Sauf qu'au bout de quelques temps, on finit par abandonner. Ou peut-être qu'on ne s'y met même pas, tant le projet, tant l'action que cela nous demande est trop grande par rapport à là où on en est aujourd'hui. Je vais donc te parler ici de l'importance de se fixer des étapes intermédiaires, voire des actions quotidiennes très simples et très faciles à mettre en place. Pourquoi c'est fondamental? Déjà, pour gagner en pouvoir personnel. À force de te dire je vais faire, je vais mettre en place cette action quotidiennement et de ne pas le faire, tu finis par te convaincre que tu n'en es pas capable et que tu n'as pas assez de force de volonté pour le faire. L'objectif de se mettre des petites actions en place et de se fixer des petits objectifs permet de regagner ce, pou ce pouvoir de volonté. Par exemple, sur le fait de dire « je vais apprendre à jouer de la guitare », si tu te dis je vais « je vais prendre le temps de faire 10 minutes de guitare quotidiennement » et de réussir à le faire, ça te permet de gagner cette confiance en toi, dans ta capacité d'être discipliné. Ce pouvoir personnel est hyper utile dans ce domaine-là et dans d'autres domaines de vie, comme par exemple se lancer dans un nouveau projet qui soit assez contraignant ou dans le fait de réfr réfréner des pulsions que tu sais nocives pour toi. Deuxième clé importante, c'est de pouvoir se récompenser, de se récompenser à chaque fois que tu atteins chaque action ou chaque étape intermédiaire que tu as fixée. Le cerveau associe directement euh, l'action, a du plaisir, et donc ça va te permettre de continuer plus facilement à la mettre en place. Troisième aspect, c'est de pouvoir durer dans le temps. La plupart des experts ont réussi à devenir experts parce qu'ils ont consacré suffisamment de temps à la mise en place, à l'étude de leur domaine. Si tu mets en place cette action régulièrement, quotidiennement, peut-être même que 10 minutes, mais que tu le fais pour 10 ans, où est-ce que ça va t'amener J'aime beaucoup la phrase qui dit on surestime ce que l'on peut faire en un an, et on sous-estime ce que l'on peut accomplir en dix. Si je récapitule, ça donne 1 gagner en pouvoir de discipline, 2 se récompenser, 3 durer dans le temps, en mettant en place une petite action quotidienne, simple et réaliste par rapport à là où tu en es aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite un super week-end, je te dis à lundi 10h pour la prochaine vidéo, et d'ici là, sens-toi libre de commenter, de diffuser, de partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Et je reste entièrement disponible si tu as envie d'échanger avec moi.